Bonjour J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler euh, enfin, tout simplement de la vidéo d'éternité sur Uther. Mais je vous avais dit « Mais tu as déjà fait une vidéo dessus, Malga ?» Oui, c'est normal. Alors j'avais promis une vidéo plus courte, mais là-bas je devais refaire la longue en courte. Je me suis dit « Aucun intérêt ». Donc plutôt que faire ça, eh bien euh, la vidéo courte sera la suite de la vidéo longue. Mais sur la vidéo courte, je vais répondre à des choses et notamment ajouter des trucs qui me sont venus euh, une fois le tournage de la cinématique faite, en revoyant encore un petit peu et en, en juste en parlant après en, sur le stream. Et eh bien ça m'a fait penser à des choses Alors j'ai pas encore regardé tout ce que Tous les vidéastes ont pu dire et tout sur, sur la cinématique Donc ça se trouve il y aura encore d'autres éléments Mais c'est aussi pour ça que c'est intéressant de regarder différents vidéastes Mais j'avais déjà des choses à redire donc plusieurs thèmes Que je vais aborder Notamment j'avais déjà évoqué le, le côté Lucifer De Devos Ou de Deva en français Mais il y a un truc en fait qui m'a sauté aux yeux Quand j'ai ensuite continué En stream en parler avec, avec Eva C'est que quel est le nom d'Uther Uther, Lightbringer. Uther, porteur de lumière en français. Devos, donc, notre chère, euh, notre chère petite euh, Kyrian euh, qui, est passé, euh, du, qui passe du côté obscur, qui est ici, s'appelle comment Devos, on est d'accord. Devos, la dévotion, tout ça, tout ça. dévotion, c'est celui qui est le plus fidèle, etc. Et... C'est tout simplement l'imagerie de Lucifer ici, avec l'ange le, le, le plus fidèle de Dieu qui questionne son jugement, hein. je vous laisse aller voir la vidéo là-dessus, mais du coup l'imagerie du Lucifer est encore plus grande quand tu te dis que Lucifer en hébreu il me semble, je ne sais plus si c'est en hébreu ou en, gré, en latin, ça veut dire le porteur de lumière. C'est incroyable! Uther le porteur de lumière, Uther Lightbringer, à côté de, du, de, on va dire de, de, du représentant de Lucifer. Alors, autre point qui est assez intéressant, je trouve, avec l'imagerie de Lucifer, faut pas oublier que Blizzard c'est des américains, qu'on soit clair. Blizzard c'est des américains, jusque-là je, je, je vous apprends rien normalement. Mais Blizzard, du coup, en tant qu'américain, est forcément une œuvre qui va avoir des thèmes profondément américains et chez les américains on sait qu'ils sont très puritains hein, que ce soit le côté protestant ou le côté catholique c'est très à cheval sur la religion aux états unis et ce qui est quand même incroyable et pourtant vous allez me dire bah oui mais ils avaient déjà fait Diablo et d'ailleurs avec Diablo ils s'étaient fait taxer de sataniste, ce qui est complètement con à partir du moment où dans Diablo bah, tu combats les démons justement et les démons meurent, hein. à aucun moment les démons sont représentés comme des gentils ou en tout cas comme des personnages gris c'est vraiment des méchants, on les, on les abat on les détruit et à chaque fois qu'ils reviennent c'est pour foutre le bordel plutôt les anges qui sont représentés avec quelque chose de gris avec à la fois du positif et du négatif, j'aimerais bien d'ailleurs qu'à l'avenir dans Diablo et j'espère Diablo 4 avec Lilith on aura un traitement plus intéressant des démons mais à l'heure actuelle c'est pas le cas, donc Blizzard avait jamais vraiment abordé euh, Lucifer et on sait euh, que certains scénaristes de, de Blizzard aiment beaucoup Lucifer, euh, la série, mais c'est vrai que là on a un ange qui, enfin c'est juste pour, je vais pas revenir sur Lucifer là, dans la vidéo longue j'en avais parlé, je vais pas le, le revisionner la vidéo euh, dans, dans, dans l'ensemble mais c'est quand même une sacrée prise de risque de la part de Blizzard je trouve euh, qui est américain. En ce moment en plus avec tout ce qui est Trump et tout, c'est le bordel. Donc tout le monde, il y a énormément de puritanisme, il y a un gros retour du puritanisme, il y a un gros conflit entre nouveaux, entre conservateurs et, et, et libéraux on va dire. Et du coup c'est vrai que au final, eh bien là, cette, vie, cette cinématique, t'apprends à aimer Lucifer en fait. T'apprends à aimer l'ange qui questionne la création et qui dit mais attendez, ce qu'on fait c'est pas bien en fait. Donc, je trouve. Parce que. Enfin, j'ai parlé en plus, comme j'étais à la j'en ai profité pour parler avec des gens qui connaissent bien l'or et d'autres qui connaissent moins. Et tous sont en mode Ah ouais, c'est cool, et euh, que soit Uther et, et, et l'autre, euh, l'espèce d'ange, c'est assez cool, on a, envie de, on a envie de les soutenir. Or, normalement, c'est pas un, tant un spoiler que ça, mais c'est du spoil quand même. Ils vont être plutôt antagonistes. J'en ai déjà parlé dans la vidéo longue, ils vont être antagonistes. Donc. C'est assez intéressant Alors je vais faire un gros gros très gros spoil euh, Je pense que je, je C'est simple, je vais mettre la main comme ça tant que je spoil Et quand je la ferme c'est je spoil plus Ok Donc, Je vais lever la main <rire> Gros spoil ici Devos va mourir Devos va mourir, va être battu dans un donjon C'est le donjon du Pexing euh, en bastion Sauf que ce qui est très intéressant et tout ce qui est lié à la, à la campagne de congrégation sera Uther, en fait Uther c'est un caméo dans la campagne de Bastion Sauf dans la campagne de congrégation, une fois que vous avez fini tout le pexing Il y a la vidéo sur le pexing euh, que j'ai déjà, déjà faite Mais du coup là, quand, toute, la, toute la campagne de Bastion, bah, on va, Uther sera un caméo Par contre quand on, je vous choisirez la congrégation Bastion, là vous allez développer Uther et on verra, on affrontera d'ailleurs le bras droit de, le bras droit de Deva qui est, il me semble que de Devos, qui il me semble Lisonia ou un truc comme ça, qui est une grosse conne d'ailleurs elle, par contre pas très intéressant comme personnage. Et du coup, eh bien Devos va mourir. Et là on pourrait dire, bah on a vaincu Lucifer, donc pourquoi cette cinématique pour finalement vaincre Parce qu'en fait ces idéaux vont eux rester. Et à la fin de la campagne de congrégation, eh bien Uther sera, ju enfin sera mis en, en prison et on va commencer à se questionner et il va y avoir beaucoup de questionnements sur l'approche Faudrait-il pas justement rework, on va dire, rechanger, repenser euh, le fonctionnement de Bastion Donc au final, Devos va, va, va mourir, ses idéaux euh, prévaleront Elles vont probablement avoir un écho plus qu'intéressant Parce qu'on on a déjà le modèle du TR Kyrian, donc en normal Donc il est fort probable qu'il reprenne sa forme de Kyrian Voilà, le spoil ici est, est, est, est terminé, on va parler d'une autre thématique maintenant c'est euh, la fragmentation ou la scission de l'âme euh, du terre qui a posé énormément de débats. Je ne m'attendais pas honnêtement à autant de, euh, de questions sur le sujet Je vous avoue que ça a été, euh, ça a été quelque chose d'assez euh, fou Ce passage, je vais, je vais le remettre vite fait, je vais le remettre vite fait alors Ce qui est assez intéressant Parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de débats là dessus Le moment où Arthas achève Uther, le moment où Arthas tue Uther, j'en ai déjà parlé dans la vidéo longue, il y a une scission de l'âme, fragment des... Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, à gauche... Alors, là, en fait, beaucoup de gens se sont dit, mais bah, en fait, la partie lumineuse du Terre, enfin, la lumière a sauvé l'âme du Terre, en partie l'âme du Terre, et euh, l'a là-bas. Enfin, l'a, la sauver de, de, de Frostmonde. Alors, en dehors du fait que ce soit une écriture absolument dégueulasse, ça, que ça fasse écho aux temps les plus sombres de Blizzard, hein, si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous... Vous savez que tout ce qui est euh, oui mais la lumière euh, elle était trop forte en lui, blablabla, blablabla, bla, bla, bla. souvent c'est un petit peu le, la manière de, de parler de la force dans Star Wars 7, 8 et 9. C'est euh, en fait quand ça nous arrange. Hein. Parce que si la lumière elle était si forte que lui pour, sur lui, pourquoi hein, l'âme il est direct, enfin pourquoi il est quand même fragmenté hein, Pourquoi directement tout le monde de la lumière ne sauve pas totalement l'âme C'est ce qu'a fait Elune avec Isera. Pourquoi là, en l'occurrence, euh, euh, et même si la lumière est si forte en Uther, pourquoi Uther se fait péter la gueule Pourquoi il n'explose pas tout le monde ou il arrive à fuir Ben non Donc, il faut arrêter avec la lumière, ça, ça, ça, ça devient saoulant en fait. La lumière qui explique tous toutes les, les, les, les problèmes scénaristiques de Blizzard, ça ne marche pas. Ça, c'était à Wotelkia, où oui, ta gueule, c'est la lumière, ça, ça suffit en fait. Et je suis triste qu'avec mes vidéos, beaucoup de gens se disent, enfin, résonnent comme ça, en mode, c'est probablement la lumière qui a fait ça. Non, alors bien sûr il manque, il manque probablement des éléments si vous n'avez pas joué à la bêta et autres, mais ça c'est pas un spoil, à la BlizzCon 2019, Blizzard avait annoncé que justement le fonctionnement de l'anima, et l'anima, eh bien il y a des êtres, l'anima ne, ne se vaut pas entre tous les individus, certains individus valent beaucoup plus d'anima, et là, dans des interviews ils ont expliqué bah, pourquoi au final ce qui était prévu, c'est que Sylvanas tue Malfurion euh, et finalement c'est Darnassus, maintenant qu'il y a l'histoire du chaulier comme quoi il récupère des, des âmes, pourquoi, du coup, l'objectif initial, c'est Malfurion Ce qu'a répondu Blizzard, c'est qu'en fait, Malfurion valait quasiment, en termes d'anima, en termes de puissance d'âme brute, il valait quasiment tous les citoyens d'Arnassus. Ça montre aussi la puissance de, de, de Malfurion. Alors, d'habitude, le, le côté quantifiable, j'aime ai, pas trop, mais pour ce qui est de l'anima, pour le moment, c'est plutôt bien géré. Et du coup, eh bien, Uther a énormément d'anima. Je voulais pas évoquer, euh, d'ailleurs... C'est dit dans la cinématique, enfin, c'est dit en partie dans la cinématique, parce que c'est 6 minutes 51, il faut que ça s'adresse aussi à des nouveaux joueurs, donc ils ne voulaient pas que, ce soit, que tu sois trop perdu, mais au final, il y a la question, euh, il y a, je sais plus, le, le Jean Bino, là, qui voilà, lui, là, qui pose la question, mais pourquoi tu t'occupes de cette âme, c'est qu'une âme quelconque, ce n'est pas à toi de faire ça. Moi, j'avais dit dans la vidéo, et elle-même le dit, il a quelque chose de particulier. Et en fait, c'est juste que c'est une âme qui est bien plus forte que les autres, en fait, qui a... Une, un taux d'anima assez énorme, du coup ça pique l'intérêt de Devos, qui est un parangon, qui normalement s'occupe pas de ce genre de choses. Donc Et on sait déjà, Blizzard l'a déjà évoqué aussi à BlizzCon 2019, donc en dehors de, des réponses d'interview avec Malfurion, il y a également Keltas. Kaltas va donner énormément d'intérêt sur une des zones, à savoir Raven Dress, je ne spoilerai pas plus, mais c'est clairement l'intérêt de l'anima de Kaltas qui rentre en jeu. C'est sa valeur d'anima. Et il y a de grandes chances, parce que euh, si on, vous avez vu l'annonce la, des teasers, que sur Raven Dress, on est un autre personnage connu, à savoir Garrosh, et que du coup, peut-être euh, que son âme, son, sa valeur d'anima soit intéressante aussi là-dessus. Donc, j'avoue que j'ai pas trop compris ce délire de, de la lumière, et il est fort probable qu'en fait, si l'esprit te fragmente, bien sûr, il y a une question, c'est est-ce que du coup, euh, toutes les âmes sont fragmentées, ou est-ce que c'est que Uther euh, En l'occurrence, il y a de fortes chances que... Alors, on ne sait pas, pour le moment on ne sait pas, mais, de... mais si jamais euh, c'est spécifiquement Uther, peut-être qu'en fait, franchement, on ne peut pas récupérer toute l'anima, hein, toute l'âme, bien sûr elle boit les âmes, mais pour des êtres immensément puissants, il bah, y a quand même une partie qui arrive à s'échapper. Alors pourquoi du coup, vous allez me dire, mais si c'est pas la lumière, pourquoi au début il dit, euh, il dit euh, que la lumière est pitié de mon âme, ici là Il dit pourquoi euh, que la lumière est pitié de mon âme Alors là c'est pareil, je, je, je, je... Enfin, ce genre de cinématique qui a énormément de métaphores, énormément d'images, donc s'arrêter à une première lecture qui est, euh, oui mais en fait euh, il dit euh, euh, que la lumière est pitié de mon âme, du coup en fait c'est la lumière qui intervient pour lui, le mec c'est un paladin je veux dire, il, la lumière, c'est son dieu, en fait, pour lui. Du coup, il appelle son dieu, il, il, mais c'est dans une manière de style, enfin, c'est un croyant. Donc forcément, tout ce qui va être guidé par lui, quand il va, prendre, quand il va soulever son marteau, il va dire que la lumière m'aide, ça ne veut pas dire qu'il y a un putain de rayon de lumière qui va arriver, il oh, je t'écoute ». Non, pas forcément, c'est une manière de dire. Beaucoup de gens disent « nom de dieu », ça ne veut pas dire qu'ils invoquent dieu, non. Ils disent « nom de dieu », c'est même péché, d'ailleurs, de dire ça à la base. Mais, euh, mais tout le monde le dit quand même. Là, c'est pareil, en fait. C est, c est, le mec va crever, le dernier, sa dernière pensée bah elle est justement aux forces cosmiques qui, qui le, le vénèrent. Après, est-ce que c'est-à-dire qu'il y a une intervention de la lumière ah, S'il y avait une intervention de la lumière, il ne se, se ferait pas crever la gueule par Arthas, encore une fois <rire> Non mais du coup, autre, autre point, Donc, euh, au niveau de l'échange voilà, de ici, euh, quand l'âme se fragmente, donc là au départ on a la couleur blanche de l'âme, qui est tout le temps la représentation de l'âme qu'on a quasiment, et ensuite elle se bloque, donc le blanc se bloque en deux images, à savoir le bleu et le jaune. Le bleu, ça a toujours été les âmes liées un peu plus au fléau, hein, les tours des esprits, France Monde, etc. Donc l'âme plutôt bleue va dans France Monde, et l'âme plutôt jaune, elle s'envole. Or, on voit une espèce d'armure, qui ressemble beaucoup aux armures des Kyrian d'ailleurs, mais on voit une espèce d'âme de, de, de, de, jaune. Mais le problème là, c'est qu'en fait, j'ai l'impression, ne le prenez pas mal, mais j'ai vraiment l'impression que Blizzard, à cause de Wotelka et à cause d'une pauvreté d'écriture à un moment, euh, a un peu matrixé l'esprit les, le, le, avec le, le fameux code pastel. Hein. Si c'est vert, c'est forcément démoniaque. Si c'est violet, c'est forcément les dieux très anciens. On se rappelle, hein, Sylvanas, les DTA, tout ça, tout ça. Hein, parce qu'elle tire des trucs violets, donc c'est forcément des dieux très anciens. Du coup, là, c'est jaune, c'est forcément la lumière. Quel est le code couleur de Bastion C'est blanc, bleu ciel, jaune. C'est les trois âmes de, du Terre. C'est les trois couleurs d'âmes du Terre. Il fallait montrer... Y a, déjà, il y a plein de joueurs... Et c'est pas euh, arrogant ou quoi que ça Il y a plein de, de, de gens qui n'ont pas qui ont dû re-regarder la vidéo pour voir cette, cette partition d'âme. Parce que là, leur, leurs yeux sont sur Frostmourne. Leurs yeux sont sur l'âme du terre qui va être chopée par, par, par, par Arthas. Donc certains ont même eu besoin d'un deuxième visionnage, voire un troisième, voire une analyse de vidéo, pour voir le fractionnement, pour voir la scission de l'âme. Donc il faut un marqueur visuel pour qu'on comprenne qu'il y a eu ce, ce dédoublement d'âme. Donc il y a ce changement de couleur. Et on part sur du jaune. Après, est-ce que le jaune, ça veut forcément dire la lumière, les bla blablabla Non, pas forcément il faut.. surtout que. Là c'est un, un mini spoil, c'est pas quelque chose. Je vais pas faire un code spoiler, franchement, c'est pas énorme, mais pendant la bêta, si vous, faites, euh, si vous faites les quêtes, vous savez que la dimension de la mort est attaquée par les autres forces cosmiques. On a une attaque du. Il y a eu le vide historiquement a attaqué plusieurs fois euh, les terres d'ombre, et on sait que la lumière a également attaqué les terres d'ombre. Donc si c'était vraiment la lumière qui intervenait, pourquoi ils les enverraient dans un truc qu'ils veulent détruire C'est vraiment con Vous allez me dire oui, sous-marin, Non, non, arrêtez d'aller trop loin <rire> Et euh, pareil, la lumière est plutôt négative, euh, puisque... Alors Bastion, je sais que c'est lumineux, donc la plupart des gens se disent que c'est de, de la lumière. Non, ça reste les terres d'ombre. Donc il y a des sorts d'ombre... Et y a quand même la, la particularité, c'est qu'il y a pas mal de sorts d'arcane. Bastion serait au final un peu plus arcanique, que, mais ça reste les terres d'ombre, c'est un endroit d'ombre, de magie d'ombre. C'est juste que c'est une magie d'ombre très colorée, très lumineuse, qui a donne l'impression que c'est de la lumière. Mais ce sont pas des êtres de lumière, au contraire, la lumière se fout sur la gueule avec eux. Et euh, pareil que le vide. Du coup, les terres d'ombre, c'est les terres d'ombre, c'est propre aux terres d'ombre. C'est le cycle de la vie et de la mort, et là, bah, c'est le monde des morts, tout simplement. Donc, et éviter ce genre de... de, de, de surtout qu'en en plus, encore une fois, elle est plutôt mise de manière négative si vous faites les quêtes de Revendre's, c'est pas un gros spoil, mais la lumière euh, a un rôle aussi offensif, et de nouveau on voit des élémentaires de lumière qui attaquent. Donc c'est pas... C'est un mini-arc, hein, c'est pas quelque chose de, de super important, donc c'est pas un gros gros spoiler, mais voilà, je voulais, je voulais revenir dessus. Pas concernant le rôle de la lumière et euh, le, la, la scission d'âme, puisque beaucoup se sont posé la question, mais attendez, mais si l'âme se, se fragmente, est-ce que c'est est le cas tout le temps Alors, en soi, en théorie... Euh, Là c'est à, à voir si Blizzard dit que en fait à chaque fois Frostmourne euh, sépare l'âme en deux, est-ce que c'est que si c'est des, des, enfin, des, des, des entités très fortes? Du coup, est-ce que par exemple Sylvanas aurait vu son âme en deux Pour le moment, Sylvanas, c'est pas du tout impossible que ce soit le cas. On verra comment Blizzard va trancher le sujet. Trancher avec Frostmoon. Euh, mais pour le coup, Sylvanas on sait qu'elle a été tuée par Frostmourne, bien sûr. Son âme a bougé dans, dans, dans... Allez voir ma vidéo sur l'orée de la nuit. Son âme a été dans l'après, dans l'au-delà. Et le truc, c'est qu'elle a été transformée en Banshee. Donc cette partie de l'âme, bah, elle est revenue quand même, en fait. Donc il n'y a pas d'histoire de fragment d'âme de Sylvanas dans l'antre ou quoi que ce soit. Peut-être que ce sera dit, mais pour le moment, c'est absolument... C'est hors sujet, hors propos, parce que de des de informations qu'on a, bah, en fait, Arthas n'a pas ramené Uther à la vie, alors qu'il a ramené Sylvanas à la vie en mort vivante. Donc l'âme a été... L'âme qui était dans, le, dans, dans les terres d'ombre... Elle a été ramenée pour en faire la Banshee, en fait. Et il a évacué la partie de Frostmonde, de Sylvanas, pour créer la Banshee aussi. Ce qui donne un pouvoir, c'est avec Frostmonde qu'il arrive à, à, à créer la, la Banshee. Donc, en soi, vouloir se poser la question, est-ce qu'il y a une partie de l'âme de Sylvanas dans, dans, dans l'antre À mon sens, ce n'est, je pense que c'est... Peut-être que Blizzard, avec ce genre de théorie, va vouloir aller dedans, mais à mon sens, il n'y a même pas besoin, en fait. Il n'y a, a même pas besoin, puisque c'est n'est pas un problème. Donc, à voir maintenant si c'est que Uther, s'il n'y a que quelques rares personnes qui ont, été, qui ont échappé à ce traitement on verra, on verra si, comment Blizzard va, va, va euh, évoluer dans, la, dans, dans, ce, dans cette voie-là. Le truc, maintenant il y a aussi quelque chose d'autre que j'avais déjà évoqué au niveau, des, euh, au niveau des, des, des vertus cardinales. Puisque le conseil des parangons, en fait, il y a six places, 6 trônes. Où vous voyez, alors je, je vais essayer de trouver un angle un peu meilleur, voilà, ici. Vous voyez, en fait, il y a six parangons en tout. Et ce qui est intéressant, c'est que 6 parangons et larc et ce qui est intéressant c'est que les vertus cardinales eh c'est 6 plus 7, enfin 6 plus 1 en fait, c'est 6 plus 1 qui font 7. Donc en gros vous avez 6 trônes, euh, quand vous irez à Bastion il y aura 6 trônes avec bah, du coup le trône aussi de Devos. Et ce qui est intéressant c'est que là du coup le conseil des parangons s'est réuni et il parle avec, euh, avec l'archonte. L'archonte qui représente la justice puisque aux différentes vertus vous avez la force, la, la croyance... Je ne sais plus exactement toutes les vertus, ce n'est pas très grave. Mais ce qui est intéressant, c'est que la septième et qui est mise au-dessus des autres, c'est la justice. Et la contre représente la justice, puisque c'est celle qui va devoir amener devant l'arbitre, qui va ensuite juger si l'âme est... est vertueuse ou pas, et où elle va aller. Puisque je le rappelle, ça aussi, c'est une information qui manquait à pas mal de gens, visiblement. Les Kyrianes, leur job, et ça, ça avait été dit à la BlizzCon 2019 aussi, et c'est le principe des Valkyries en fait. Les Kyrianes transportent les âmes des morts. Vers les terres d'ombre en fait. Les âmes des vivants plutôt, les âmes des, des personnes mortes qui étaient vivantes, donc qui sont mortes, récupèrent leurs âmes et ils les envoient dans les terres d'ombre, dans le monde des morts. C'est les passeurs en fait, c'est le rôle des Valkyries. Alors les Valkyries ne sont pas des Kyrianes, les Valkyries c'est des créations d'Odin qui a vendu son œil pour apprendre la connaissance, etc. Et du coup il a eu le. Il a vu, en fait Bastion, il a vu comment ça se passait et il a fait ses propres Valkyrie. C'est pas du spoil pour le coup, mais on aura plus d'informations sur ce truc-là, normalement, dans Shadowlands. Donc, voilà pour ce qui est, pour ce qui est des, des Kyrians. J'ai l'impression que beaucoup avaient oublié leur rôle de voyageurs, parce que beaucoup se sont dit, mais pourquoi c'est eux qui vont directement chercher l'âme d'Arthas En fait, c'est leur job. Sauf que, normalement, leur job, c'est de l'envoyer devant l'arbitre. Et c'est l'arbitre qui juge. Qui juge ensuite où va la main. Et c'est là aussi où on va y aller, puisque beaucoup ont dit, bah oui, euh, Uther dit justice. Il était... Euh, un apprenti. ...et réclamer vengeance. Pas, la vengeance. pas la vengeance. Mais la justice. Et là, et là beaucoup de gens se sont dit... J'ai vu, vu cette première grille, cette première lecture, alors j'en avais déjà analysé, mais c'est pas vraiment de la... Mais j'ai une nouvelle manière aussi de voir encore les choses, c'est que je vous l'ai déjà dit, c'est pas de la vraie justice. Hein. C'est pas de la vraie justice, puisque... Bah, au final, il l'a dit plusieurs fois qu'il voulait vengeance, etc. Il cache son aspect de vengeance sous, cette, sous la justice. Mais en fait, un truc que je me suis dit, mais je suis con en fait. Quand beaucoup m'ont posé la question, mais pourquoi les Kyren vont chercher leurs âmes Ça m'a fait revenir en, a, en, en arrière en disant le début en fait. Bah, les Kyriennes récupèrent l'âme et vont la présenter devant l'arbitre. Or là, il la présente pas devant l'arbitre. Ça, ça j'avais dit aussi dans la vidéo longue. Mais du coup, ça vous montre que c'est pas de la justice en fait. Qui est le juge C'est l'arbitre. Alors c'est normal, hein, Devos se dit fuck à l'arbitre, etc. Et au cycle qui visiblement ne fonctionne pas par, f fonctionne pas correctement. Et du coup, ça marche pas, il va falloir corriger le truc. <rire> Mais du coup, bah, c'est pas de la justice. Là, en fait, ils sont juges, jurés et bourreaux, les deux. Et donc, ça soulève aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'Arthas n'a pas eu le droit à son jugement. Elle a été envoyée dans l'antre, mais sans jugement. Peut-être qu'on reviendra là-dessus, bien sûr. Dans les. Dans... Alors moi, j'ai toujours dit qu'Arthas reviendrait. J'ai fait une vidéo sur Arthas, la... la mort avec Eva. Il y a de grandes chances qu'Arthas... Enfin, c'est pas des grandes chances pour moi, c'est 100%. Arthas revient aux terres d'ombre. Les... On le verra dans Shadowlands. Mais en fait, bah, il n'a pas eu le droit à son procès tout simplement est-ce qu'on reviendra là-dessus Peut-être, on, on verra. Donc c'est assez intéressant euh, de, de voir que la plupart des gens ont dit « oui, la justice et tout, en mode du terre, le parangon », mais en fait, là, ce qu'il fait, c'est absolument pas juste. C'est absolument pas juste, bien au contraire, c'est pas juste. Mais euh, c'est encore pire que ce que je croyais, en fait. C'est encore pire que ce que je croyais, puisque bah, il, la si c'était juste, il aurait été proposé à l'arbitre, tout simplement. Après, Arth, ça veut pas dire qu'Arthas ne mérite pas l'antre. Hein. Pour moi, j'adore Arthas, mais il mérite l'antre. Maintenant, c'est encore un aspect différent. Donc voilà pour, pour cette vidéo. Elle sera pas très longue, mais j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura étayé un petit peu, répondu à différentes questions et étayé un petit peu euh, bah, l'analyse. Voilà, J'ai pensé au Lucifer, j'y ai pensé après. Je me dit, putain, mais c'est vrai en plus par rapport à ce que je dis. <rire> Lightbringer, quoi. <rire> bon, bon, du coup, voilà, j'espère que ça vous aura plu et répondu à différentes questions. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, bien sûr, de l'ordre de Warcraft et Starcraft, Diablo et autres. Euh, plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus dans le Nexus N'hésitez pas à liker, partager autour de vous. Faire des bisous autour de vous aussi. Quoi Quel rapport hein, les... ah, Je sais pas. Mais bon, vous pouvez follow Twitter. Vous pouvez euh, liker la page Facebook. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez liker, vous pouvez commenter. Vous pouvez partager. Hein, ça augmente la visibilité de la chaîne. Bien entendu. Merci à vous. À bientôt. Il y a le site Internet aussi. Il y a la cloche, putain J'ai mais... oublié la cloche